À tous, bienvenue, on est en train d'enregistrer, on est en direct, euh, alors signalez-nous directement euh, s'il y a un petit souci technique, si vous nous entendez mal, qu'on puisse régler les micros et les caméras, a priori pour l'instant tout va bien, donc euh, bienvenue à tous. Je vais euh, euh, faire la petite présentation, ouais. oui. alors euh, à oui. côté de moi du coup Aurélie. Voilà, moi je suis Aurélie Lampérière, je suis la directrice pédagogique euh, chez Fort Prof, euh, donc on, et je travaille euh, avec tous les professeurs euh, qui nous accompagnent pour concevoir, former, animer avec nous euh, bah, tous les contenus, les cours euh, pour vous faire réussir ce fameux CRPE. Et donc euh, Jean-Paul Donc moi Jean-Paul, euh, certains me connaissent déjà, je suis responsable de formation chez fort prof et donc je m'occupe euh, du bien-être de toute notre promotion, de l'organisation des cours, euh, du lien avec les stagiaires, les professeurs et euh, des lives de présentation. <rire> voilà, et puis ce soir euh, Michel nous accompagne, donc Michel on vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Michel Guiomino. Je suis formatrice à Forprof depuis de, de longues années, essentiellement en français. Et sinon, j'ai un parcours de maître formateur et de correctrice de jury de CRPE. Très bien, merci Michel. Alors, on, on reviendra tout à l'heure avec vous, Michel, sur les questions qu'on nous pose souvent. Euh, et que les candidats aimeraient bien euh, savoir euh, sur euh, la correction, des épreuves, etc. Puis vous ne manquerez pas de leur donner des, des conseils. Alors, Jean-Paul, n'hésitez pas à vous présenter un peu sur le chat aussi. Hein. On est curieux. Est-ce que vous êtes en reconversion Des gens inscrits pour le CRPE euh, Si vous considérez euh, le CRPE pour cette année et l'année prochaine, voilà. tous les commentaires nous intéressent. N'hésitez pas. Euh, alors, pour information, si vous devez quitter le live un peu plus tôt, il n'y a aucun souci. Euh, ça sera un replay sur YouTube dès demain. Bonjour à la team replay, du coup, qui nous regarde euh, demain. Euh, bonjour aussi aux stagiaires de la promo Mandela. Si vous êtes là et que vous êtes en train de nous regarder, hein, on vous voit. Euh, alors première chose avant de commencer, on a prévu une petite présentation, euh, un petit PowerPoint avec des petites euh, diaporamas pour, euh, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on va vous dire et tous nos conseils. Euh, cette présentation elle est assez dense, donc on vous invite à la télécharger si vous le souhaitez. Je vous mets directement sur le chat le lien de téléchargement. Euh, si vous êtes en train de regarder sur YouTube, normalement vous aurez aussi le lien de téléchargement euh, dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas en dessous, vous remplissez le petit formulaire et ensuite vous pouvez télécharger la présentation. Euh, je vais d'ailleurs moi la partager de mon côté pour que vous puissiez la voir. Hop. Hop. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc un petit point sur les différentes euh, étapes voilà. hein, de Alors, ce soir. Donc ce live ce soir est consacré aux épreuves écrites du CRPE. Euh, qu'est-ce que c'est, comment les réussir, quels sont nos conseils, quels sont les conseils de Michel qu'on a avec nous. On va vous parler un petit peu euh, du coup des, des recommandations des rapports de jury de l'année dernière et ensuite on finira par vous parler un petit peu de bah, comment nous on peut vous aider à fort prof à vous préparer pour le CRPE 2023 ou 2024. Mmh. Alors on va commencer du coup par un petit récap des différentes épreuves d'admissibilité, donc les épreuves écrite du CRPE. Vous savez que pour euh, réussir le concours, il faut d'abord passer les écrits. Si vous êtes admissible aux écrits, vous passez les euros. Si vous êtes admis aux euros, vous avez le CRPE, vous êtes prof des écoles. Donc aujourd'hui, on va revenir uniquement sur les épreuves écrites, l'admissibilité, et on a trois épreuves euh, d'admissibilité, trois épreuves écrites au CRPE. Donc la première, c'est l'épreuve écrite disciplinaire de mathématiques, euh, qui est notée sur 20. Euh, alors, bien sûr, pour les, pour les épreuves euh, écrites, les notes éliminatoires sont fixées à 5. Donc, si vous avez une note inférieure à 5 sur 20, vous ne serez pas admissible, euh, quel que soit votre résultat dans les autres disciplines. Donc, il faut faire attention à ne pas faire l'impasse sur une matière, ça peut aller très vite. Euh, cette épreuve de maths, elle va durer 3 heures et elle sera constituée d'au moins 3 exercices indépendants sur des connaissances disciplinaires. Donc, ça peut aller jusqu'au niveau 3e, voire début de seconde pour la partie nombre et calcul. Donc, vous allez avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs thèmes. Il va y avoir de la résolution de problèmes, de l'algorithmie, la, de des statistiques, des probabilités, etc. etc. Donc, vous allez balayer euh, différentes parties du programme de mathématiques mm -hmm. au travers de ces exercices-là. Donc, on a, il y en a trois au moins. L'année dernière, il me semble qu'il y en avait cinq. C'est ça. Oui, tout à fait. Il y avait cinq exercices. Voilà, ça, enfin... ça peut varier un petit peu. Il y a des exercices un peu plus longs, un peu moins longs. On va en parler tout à l'heure un, un petit peu plus en détail. Hein. Euh, ensuite, l'épreuve disciplinaire de français, elle est également notée sur 20 points. Et elle a également une note éliminatoire inférieure à 5, donc on fait attention à ne pas la négliger. C'est une épreuve qui va durer trois heures comme pour les maths. Et elle, cette épreuve, elle est proposée en trois parties. Donc, c'est un petit peu une, une grosse nouveauté depuis la réforme, hein, il, y a, il y a deux ans du CRPE. Euh, cette épreuve de français va s'appuyer sur un texte de 400 à 600 mots, ça peut être un extrait de roman, une nouvelle, une poésie, etc. Et vous allez avoir euh, plusieurs parties. Donc des questions d'abord sur les connaissances de la langue, donc tout ce qui est classe grammaticale, groupe forme forme de phrase, etc. En deuxième partie, vous aurez plutôt des questions sur le lexique, toujours en rapport avec le texte, différents champs lexicaux utilisés, morphologie lexicale, les figures de style. Et en troisième partie, le gros morceau, c'est ce qu'on appelle la question de réflexion il va vous falloir rédiger un développement structuré, rédigé, euh, pour répondre à une question précise posée sur le fameux texte qui, euh, qui fait la structure de toute la, toutes toute l'épreuve de français. Donc ça, c'est une question qui, est, en général, est notée sur 9 ou 10 points. Donc c'est vraiment un gros gros morceau Alors, de... Ouais, euh, l'année dernière, de... 9 points pour l'épreuve ouais, euh, de ouais. réflexion, la question de réflexion. Ouais. Donc, voilà, ouais. c'est vraiment quelque chose qu'il ne qui faut pas négliger. C'est un exercice un petit peu à part euh, pour lequel il faut se préparer. Il y a une méthodologie pour ça. Euh, on va donner quelques conseils, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Oui. voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui, à quoi il faut s'attendre et qu'il faudra bien préparer. Alors, quelques exemples, exemple, oui. Alors, un petit exemple, euh, là, c'est les sujets de l'année dernière sur l'épreuve de mathématiques. Donc, vous voyez à gauche il y a un gros exercice. Euh, c'est la première partie du premier exercice qui était euh, très long et, euh, et assez dense. Hein. Vous voyez que les consignes, il y en a beaucoup. Euh, il est plein de pièges. Hein. Par exemple, on vous demande euh, de faire des calculs en mètres par minute et pas en mètres par seconde ou en kilomètres heure. Ah, on est bien d'accord, Jean-Paul, ce pas des grosses difficultés mathématiques. Non. Il faut juste. c'est des pièges auxquels il faut il faire attention. une réelle attention, ouais, ouais, absolument. On n'essaye pas de... de vous donner des choses qui seront trop compliquées pour vous, mais par contre, on peut essayer de vous piéger au concours. Donc, Il faut faire attention à ça. Il faut toujours se demander où sont les pièges. S'il n'y a pas des unités à convertir, des choses comme ça dans chaque exercice, pareil, on en reparlera un petit peu. Euh, deux exercices ensuite à droite, euh, assez classiques hein, dans, le, dans le CRPE en maths, un exercice sur les probabilités. Donc on lance des dés et on calcule des choses. On en reparlera un petit peu tout à l'heure parce qu'il y a des points quasiment gratuits à gagner dans cet exercice. Je vous en reparlerez un petit peu. Et en bas à droite, on a un exercice aussi qui commence à devenir très très classique au CRPE c'est de l'algorithmie l'utilisation du logiciel Scratch, mmh. euh, qui revient maintenant quasiment à tous les CRPE. Oui, ou travaillé sur les tableurs ouais. sur Scratch, effectivement, ouais, ça devient attendre, un, minimum, un exercice un exercice sur les tableurs ou sur Scratch, donc très important. En plus, ça, c'est un mmh. exercice qui lie la géométrie et l'algorithmique, mmh. donc euh, qui fait un petit peu tout travailler. Donc, c'est vraiment des exercices auxquels il faut s'attendre et sur lesquels il faut s'entraîner parce que voilà, vous êtes quasiment sûr que ça va revenir. Euh, pareil, il y a un demi-point à prendre gratuitement sur cet exercice-là. J'en parlerai un peu tout à l'heure hein, dans les conseils. Mmh. Alors, des exemples et un exemple du sujet du CRPE 2022, sujet du groupement 1, euh, qui proposait un texte, euh, c'était une poésie de Victor Hugo, euh, donc un texte pas très compliqué sur le fond, mais euh, qu'il fallait quand même lire attentivement. Et donc, on retrouve trois parties hein, par rapport à ce sujet, des questions autour de l'étude de la langue, donc des grands classiques, hein. on voit qu'il faut justifier la terminaison de mots soulignés, donc des participes passés par exemple, la conjugaison de certains verbes, etc., etc., euh, on voit aussi, et ce qui revient très souvent, ce sont les natures et fonctions, donc attention de ne pas mélanger les deux, mais ça aussi, ce sont, et il est important de passer du temps à revoir ces classes grammaticales, ces groupes fonctionnels pour gagner des points sur ce type de questions. Et puis, on, on voit après le lexique, les questions de lexique pour pouvoir expliquer certains mots qui sont tirés évidemment du texte, qu'il faut évidemment prendre dans sa globalité. Et ça peut vous aider à expliquer aussi le sens de certains mots. Donc là, on voit insensé, chancelant, le mot enfant, un travail sur ces, ce, ce, ce vocabulaire. Et puis la fameuse question hein, euh, qui, fait souvent, euh, qui fait souvent peur, Michel le confirmera tout à l'heure, mais c'est la question de développement où là on, on, vous, on vous demandait euh, de mettre en lumière la nature de la relation intergénérationnelle dans le poème et de s'interroger ensuite sur les liens euh, que peuvent entretenir les personnes âgées et les enfants. Donc, euh, cette question de réflexion, neuf points, là encore, il faut bien la lire, euh, bien lire l'intégralité des questions en amont, parce que parfois, le, le, les questions autour de l'étude de la langue et du lexique peuvent vous aider à bien comprendre le sens du texte proposé. Et puis, on va y revenir un petit peu plus dans le détail sur la construction euh, de la réponse. On parle des références... Euh, culturelles que vous allez avoir, puisque cette épreuve vous demande de faire appel à des références. Alors, elles peuvent être pas uniquement littéraires et sur des grands classiques, pas que, et c'est bien si vous en avez et qui font sens avec le, le texte proposé, mais vous pouvez tout à fait faire référence à des, à des, des tableaux, des textes plus contemporains, etc. etc. des références culturelles. Voilà. Alors, une troisième épreuve euh, écrite, l'épreuve d'admissibilité, de, de, alors cette épreuve écrite d'application, là encore, elle est notée sur 20 points éliminatoires à 5 et alors sa particularité, c'est que le jour du concours, lorsque vous allez arriver dans la salle, vous allez avoir trois sujets proposés, un autour des sciences et technologies, un en histoire, géo, EMC et un euh, dans les arts. Alors Évidemment, nous, chez Fort Prof, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas vous lancer dans la révision de l'ensemble des trois domaines, c'est de faire un choix de domaine, celui dans lequel vous avez le plus de connaissances, qui vous semble être le plus proche de ce euh, que vous allez pouvoir traiter derrière, et de miser, euh, de tout miser euh, là-dessus pour, euh, pour revoir euh, bah, les connaissances, parce qu'elles sont importantes à avoir euh, des connaissances purement scientifiques, mais aussi pédagogiques et didactiques. On y reviendra. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'année dernière, chaque sujet faisait à peu près 15 pages. C'est ça. Donc, si vous n'êtes pas décidé déjà, ça vous fait 45 pages à lire et à analyser. Ça vous prend déjà trois quarts d'heure d'épreuve sur trois heures et ça va être et très ça vite. Et ça fait perdre des points forcément, puisque vous ne pourrez pas forcément terminer l'ensemble. Hein. Ah, okay, voilà. Pour le chat, bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Alors, euh, donc voilà, on parlait de ce fameux dossier qui peut vous aider, qui va vous aider à construire vos réponses l'importance de la maîtrise disciplinaire du domaine en question et puis euh, la partie plutôt pédagogique et didactique sur laquelle vous serez aussi interrogé, l'analyse documentaire, etc., etc. On continue, on montre quelques exemples Jean-Paul Quelque toujours hein. pour les d'application Alors pour l'exemple, pour les, les sujets du groupement 1, on vous a mis un extrait de, euh, du sujet euh, autour des, des sciences hein, qui traitait de la pollution. Euh, donc, vous le voyez, hein, euh, des consignes qui sont assez longues, comme le sujet finalement un peu mathématique, hein, et des questions qui vont euh, vous interroger sur des connaissances euh, très euh, physiques, mathématiques. Là, on, vous voyez, calculer la masse de sel à peser pour fabriquer 50 millilitres. Alors connaître un petit peu ces formules. Et voilà, revoir les formules et en même temps bien connaître la démarche d'investigation en sciences et euh, ses différentes étapes pour pouvoir. Euh, répondre précisément aux questions qui sont liées à la discipline, mais évidemment euh, en lien avec la didactique et le pédagogique pour accompagner les élèves. Voilà, pour les sciences, donc un sujet assez costaud et 25 questions hein, pour ce sujet du groupement 1. En histoire, ben là, on vous a mis un exemple. C'était un, un sujet... Euh, qui traitait des deux guerres mondiales. Euh, donc, vous avez, euh, dans les différents groupements, hein, vous avez eu souvent eu une analyse documentaire à faire. Et puis ensuite, soit la construction de séquences ou d'une séance, euh, qui vous demande évidemment d'argumenter vos, vos choix. Euh, donc, ça, c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'épreuve et dans le domaine des arts, où vous avez été interrogé là, sur la matérialité de l'œuvre, les qualités physiques de l'œuvre, ou. Où ou au niveau de l'éducation musicale, sur votre capacité à être critique, à faire une analyse critique d'une fiche de préparation, euh, d'analyser un corpus euh, de documents qui vous aide justement à, à, à être critique. Critique, ça ne veut pas être, euh, et ça ne veut pas dire être que négatif, faites attention à cela, mais c'est de savoir euh, justement identifier ce qui est intéressant dans la fiche de PrEP et ce qui... Est perfectible et comment, hein. toujours évidemment, dans ces épreuves, on y reviendra argumenter ses choix. Mmh. Exactement. On voilà, suite. on passe à la suite. Et eh bien, Michel, ça va être à vous. <rire> Alors, Michel, euh, on, on vous l'avait dit, euh, tu, vous l'avez dit très euh, rapidement tout à l'heure. Euh, vous avez été correctrice au CRPE. Vous avez un réseau et des collègues qui corrigent et qui ont corrigé aussi hein, en, en 2022. Euh, oui. Peut-être pouvez-vous euh, nous, nous répondre sur, euh, déjà, euh, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire plus globalement, puis après on vous posera des questions un peu plus précises, Michel <rire> Et eh bien que ce concours est, demande beaucoup de travail, est difficile, mais est tout à fait accessible avec eh bien, beaucoup de, de, de travail tout au long de, de, de ces mois avant, avant le concours ou de l'année pour ceux qui le préparent pour, pour 2024 euh, S'entraîner, je pense que c'est ce qui est le plus, euh, le plus profitable et préparer soi-même ces fiches de révision euh, dans, dans la langue française, c'est-à-dire dans la maîtrise de la langue française en grammaire et orthographe. Ouais. Je pense qu'il faut faire preuve d'une organisation et de pouvoir quantifier le travail que vous pouvez fournir chaque jour ou chaque semaine pour euh, vous faire un programme et, et arriver au bout le, le jour J extrêmement important, hein, Michel. Effectivement, c'est un concours qui est exigeant, qui reste exigeant. Et si on ne met pas en place une organisation dès le départ, on peut vite se disperser dans ses révisions et Merci. avoir envie d'abandonner. Donc, avec une organisation solide, ben, on avance et on réussit à réactiver des connaissances qui peuvent être anciennes pour beaucoup d'entre vous, mais qui reviennent et acquérir aussi des connaissances nouvelles sur euh, bah, toute la partie didactique et pédagogique parce qu'on demande euh, dans ce concours à des non-enseignants non de l'être. Bien l sûr, par de l'être. Passion, à Michel. Mmh. Oui, tout à fait. Ce, ce qui euh, me, me semble également important, c'est de, euh, de s'approprier et de vous appuyer sur la nouvelle terminologie, sur la terminologie de référence, hein, comme ça vous est indiqué aussi dans les cours dispensés par Fort Prof. C'est la grammaire du français que l'on retrouve sur EduSchool, si vous voulez aller la, la chercher. Mais c'est important de pouvoir utiliser cette terminologie pour être précis et pour correspondre aux, aux attentes du, du concours. Absolument, ouais. tout à fait. Après, le niveau qui est attendu, hein, on le sait, euh, le, la, les connaissances vont jusqu'à la seconde générale du lycée, c'était jusqu'à la troisième précédemment, enfin pour l'ancien concours, mais... Euh, un conseil qui peut être donné, autre de faire euh, les exercices qui vous sont euh, conseillés et envoyés euh, lorsque vous êtes inscrit à Fort Prof, c'est aussi de s'entraîner avec des exercices type brevet, parce qu'on on va retrouver toutes les notions euh, mmh. qui sont abordées pour, euh, pour le concours et qu'on va retrouver aussi nous dans le, dans le concours. Mmh, mmh. Oui, on, on voit hein, que Jessica dit que c'est difficile de garder le rythme, mais il ne faut pas lâcher parce mmh. qu'effectivement, mmh. Vous avez l'impression, euh, quand on prépare ce concours, et on peut avoir l'impression de ne pas euh, mémoriser, de ne pas avancer, de stagner. Et en fait, les connaissances, elles, elles se cristallisent, elles s'accrochent, elles ne vous inquiétez pas. Et, euh, et ça vous sera forcément euh, très utile et, et vous ressortirez les, les, les, les connaissances nécessaires le jour J. Euh, mmh. Donc, ne pas lâcher, c'est extrêmement important. Mmh. Tous nos oui. stagiaires 2022, d'ailleurs, nous disent que, surtout en français, il y a un déclic vers le mois de février, où mmh. Mmh. on a l'impression de pas trop avancer, que ça se met pas en place, et d'un coup, tout s'assemble, et là, ça devient euh, presque facile. C'est ça. <rire> Alors, Michel, vous avez été correctrice, et chez nous, vous êtes spécialiste de l'épreuve de français, pas oui. que, hein, mais particulièrement pour le français. Alors, qu'est-ce que, vous, pour cette épreuve, vous auriez envie de… de... De donner comme conseil. Euh, oh, alors, candidat. Oui, on peut, on peut, on peut effectivement donner de, de nombreux, de nombreux conseils. Euh, comme je leur disais, je le rappelle là encore, c'est de s'entraîner énormément. Donc de faire et refaire des exercices, des petits exercices. Lorsque, par exemple, si vous êtes inscrit à Fort-Prof, vous recevez la correction, le corrigé Fort-Prof, euh, ou lorsque nous le faisons ensemble lors des cours. Euh, sur le moment si compris, il est possible que deux ou trois jours après, il faut effectivement, comme le disait Aurélie, que ce soit réactivé Donc, c'est pour ça qu'il faut les faire et les refaire, ces exercices, pour que, euh, à la limite, ça, ça devienne comme un automatisme. C'est-à-dire que l'on va très vite ne plus se tromper et reconnaître et identifier, et différencier le pronom personnel du pronom relatif, etc. Donc ça, il faut, il faut effectivement s'entraîner. Et y aller petit à petit, ce n'est pas nécessaire de, euh, et c'est ça qui peut vous submerger, d'en faire beaucoup ou de voir plusieurs notions à la fois, Essayez effectivement d'enchaîner, mais euh, en, en, en gardant euh, une, un certain réalisme, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout apprendre d'un seul coup. Hein, ça arrive et ça se fait petit à petit. Donc voilà, il faut, les, les, le jury disait, enfin la plupart, si, si je résume un petit peu ce que, ce que les rapports de jury pouvaient dire, c'est que vous devez avoir une réelle maîtrise de l'orthographe et de la grammaire qui va au-delà de ce que vous allez enseigner. Donc il faut que ça aille un petit peu au-delà des connaissances du CM2, bien sûr, sans mmh. pour autant être un grammairien. Hein. On, on, on reste tout à fait dans ce qu'il est possible d'attendre de vous. Donc, faites des tableaux, si c'est par tableau que vous, que vous visualisez ou que vous mémorisez le mieux. Faites des cartes mentales, vos propres cartes mentales. Fort-Prof mmh. nous en fournit de très bien, mais si… Vous préférez vous les, vous les faire vous-même, eh vous avez des modèles que vous pouvez remplir. Si vous n'êtes pas euh, tableau ni, euh, ni carte mentale, et eh bien euh, linéaire avec des alinéas, mais des choses euh, concises, précises, qui vous aident à, à réviser et, et à répondre correctement euh, aux, aux questions. Euh, D'autres conseils, et eh bien c'est euh, de euh, comment de ne pas s'affoler et, et comme euh, comme on le disait tout à l'heure, de se dire que euh, tout ce que vous voyez et tout ce que vous apprenez s'inscrit quelque part dans votre mémoire et effectivement ça va revenir. Donc ne pas vouloir tout faire d'un seul coup et, et, et bien planifier. Et là encore, on revient à l'organisation de votre temps de votre temps de, de travail. Mm. Les autres conseils Quitta, hein Michel, oui. Michel quitte à, lorsque on, on sent que ça ne rentre plus euh... Fermer, le, fermer les, les cahiers, le bouquin, sortir, s'oxygéner oui, et y revenir après. Ça ne sert à rien absolument. si euh, vraiment non. il y a une surcharge cognitive. Non. Mais, mais... Euh, voilà, laisser souffler ça oui. et on repartira. La machine, elle repart. On a, on a les capacités pour ça. Hein. Bien sûr, bien sûr. Dans, dans, dans le, la maîtrise de l'orthographe, puisque ça, ça, dénote, ça a été noté pardon, dans, dans, dans une majorité de copies, aussi bien d'ailleurs en, en en mathématiques que dans l'épreuve d'application des erreurs orthographiques assez nombreuses, faites des dictées essayez de faire des dictées, je crois que c'est encore le meilleur moyen, et vous relire prenez le temps dans les trois heures qui vous sont imparties, de garder du temps pour vous relire, c'est là où vous allez vous apercevoir que vous avez peut-être oublié des accords que vous avez peut-être oublié un mot d'ailleurs ça arrive parfois hein, euh, euh, qu'on écrive plus vite qu'on qu ne pense euh, et, et puis euh, ce qui est souligné également euh, c'est euh, la clarté euh, de vos réponses c'est-à-dire euh, essayer de ne pas d'aérer vos copies, vous avez vous pouvez mettre autant de feuilles que vous voulez le jour du concours ils vous en sont, sont fournis autant que vous voulez bon il ne s'agit pas de rendre 14 euh, feuilles, néanmoins aérer vos exercices, vos réponses. Alors, il y, y a des questions, Michel, qui nous sont souvent posées. Euh, est-ce qu'il faut faire les exercices ou les questions dans l'ordre euh, Si je ne sais pas répondre à une question, euh, est-ce que, euh, est que je, je, je, je passe ou est-ce que je m'acharne Enfin, voilà, Des, des questions très euh, pratiques aussi. D'accord, euh... oui, c'est vrai. Si vous bloquez sur une question, là, vous faites... Comme préconisé tout à l'heure, vous, vous vous fermez, ne vous pouvez pas aller vous promener, mais vous passez à la question suivante ou à une autre question et vous y revenez après. Les faire dans… Alors, évidemment, vous les faites peut-être pas dans l'ordre, mais si on reprend, si, on, si vous avez sous les yeux, par exemple, euh, le concours, euh, si on peut remettre le, euh, la, la page… Oui, l'extrait. Pour le français, Michel Pour le français, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez… Alors, il est important, bien évidemment, de lire le texte et de, de, de le lire et de le relire. Deux ou trois fois pour bien s'en imprégner. Euh, je, je, vous avez justifié la terminaison des mots soulignés dans les extraits suivants. Et vous avez en deuxième phrase « en moi désir, projet, les choses insensées » et vous deviez justifier la terminaison de, de choses… de, de « insensées », pardon. Dans un rapport de jury, il est dit, dans le premier exercice, insensé est souvent identifié comme un participe passé. Mais si on lit aussi toutes les questions, on s'aperçoit euh, dans le lexique et compréhension lexicale, la première question, analyser la formation de l'adjectif insensé. Donc il est important de lire le texte et de lire toutes, toutes les questions avant de répondre à la première question parce que elle se parfois elle s'enchaîne comme, comme là pour pour insenser. donc c'est très important vous voyez de, de bien vraiment, lire avant de commencer à répondre ensuite effectivement pourquoi pas répondre euh, dans le désordre c'est à dire que euh, vous savez tout de suite où, où la deuxième question de la première partie vous, vous l'avez bien en tête c'est quelque chose que vous connaissez bien donc allez on se débarrasse entre guillemets de cette question là parce que vous la connaissez bien mais dans votre copie il faudra faire très attention à bien rester dans première partie et lorsque vous répondez à la question, et faites-le pour toutes les questions, euh, je relève les pronoms employés, je relève les pronoms employés et j'indique leur fonction. Vous euh, annoncez la réponse que vous allez fournir. Pour être sûr que si jamais vous ne les présentez pas dans le bon ordre, on est bien dans la deuxième question de la première partie et le petit A. Voilà, c'est un petit conseil tout bête, mmh. mais qui en plus, je trouve, euh, euh, nous, comment… Euh, ça correspond euh, à, à un peu à notre métier, c'est-à-dire que les élèves, lorsqu'on leur demande de répondre à une question, eh bien, très souvent ils introduisent leur réponse. Donc introduisez votre réponse, ça vous permet à vous de bien vérifier que vous n'en avez pas oublié, que je suis bien dans le petit A, ben, si je suis dans le petit A, il y a sûrement un petit B, donc de ne pas en oublier, parce que ça, ça arrive malheureusement que certains candidats oublient euh, une partie d'une question. Et puis, ça vous permet aussi de vous rendre compte que dans la consigne de relever les pronoms employés et indiquer leur fonction, que vous avez deux choses à faire. Un, je les relève, deux, j'indique leur fonction. Alors, ça peut être simultané, c'est-à-dire je, je les relève, en regard, je mets la fonction. Mais il ne faut pas en oublier, il faut bien tous les noter. Voilà. Et oublier Alors, une simplement... partie de la consigne. Ouais. Ah oui, mmh. oublier une partie de la consigne. On l'a vu aussi en mathématiques, on l'a vu aussi dans l'épreuve d'application où, où euh, euh, parfois euh, la consigne n'était pas euh, lue en entier. On, on, on se précipite peut-être parfois pour répondre à une partie de la consigne en ne la lisant pas euh, dans l'entier. Voilà pourquoi il, il est intéressant, si vous voulez, de, de, de vraiment bien tout lire et dans l'ordre où c'est donné pour être sûr que je ne réponds pas à côté, que voilà, ça me donne des indications. Et ça va me donner aussi des indications pour le, le sujet de réflexion. C'est ça, très bien, Michel. Donc, euh, on est bien d'accord. On organise ses réponses, finalement. Mm. Hein, euh, C'est ce que vous disiez, quitte à laisser de la place euh, voilà. et passer à la question suivante pour pouvoir mm. y revenir ensuite. Oui. Il faut toujours penser. Euh, que les correcteurs euh, enchaînent, hein, euh, aussi oui. les corrections. Donc, euh, évidemment, euh, la qualité de, de, de l'écriture va compter, mais aussi l'organisation de ces réponses. C'est extrêmement important. Tout à fait. Fait. On va apprécier forcément, on va apprécier un tableau, c'est sûr. Lorsque vous avez relevé les prénoms, euh, les, les pronoms, pardon, vous n'allez pas les relever l'un après l'autre. On va essayer de les grouper. Vous allez regrouper les pronoms personnels, vous allez regrouper les pronoms démonstratifs, etc. Vous, voilà, on, on essaie. Hein. Ça, ça montre aussi euh, la, la façon dont vous êtes capable de synthétiser quelque chose et d'organiser votre travail, ce qui est aussi un atout euh, dans notre métier. Oui, tout à fait. Euh, alors, par, euh, par curiosité, souvent les candidats aimeraient savoir, euh, Michel, comment, comment se passe euh, la, la, la transmission des consignes correcteurs, justement Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels euh, on va vous demander d'insister de, de, Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela Alors, on, on, on, a, euh, on, on reçoit le sujet euh, le même jour euh, le concours, donc on l'a à à examiner, à lire, à regarder comment on, nous on y répondrait et ensuite on a sans aucune, sans aucune indication la première fois que nous recevons le, le sujet, puis nous avons des réunions plénières, bon, deux réunions en général avant le, de, de corriger, de, de nous attaquer aux copies pour que l'on se mette d'accord, donc il y a un président de, de jury et puis euh, qui est un inspecteur hein, la plupart du, du, du temps bien sûr et qui va nous donner euh, ses, ses propres consignes et puis euh, chacun d'entre nous aura euh, Corriger, euh, aura fait le sujet et puis on va pouvoir apporter euh, des modifications ou bien dire oh bah ben non là ça me semble trop ardu, c'est parce qu'on va demander donc la, la chose essentielle qui a été demandée cette année d'après euh, sur le, le concours et le, le regroupement métropole c'est les termes attendus, la terminologie était, était importante. Que les réponses aux questions soient données sans commentaire, parce que parfois, en répondant à une question, certains euh, expliquaient et délayaient, mais ne répondaient pas précisément. Donc, une pré grande précision. Mmh. Euh, on nous demandait, de, ont été demandé de sanctionner les approximations, euh, les réponses doubles, c'est-à-dire ce qu'ils appellent réponses doubles, c'est par, par exemple lorsqu'on vous demande la nature, et que vous donnez nature et fonction. C'est considéré comme faux. Voilà. Alors, il va y avoir des consignes peut-être parfois différentes d'une académie à une autre, euh, dont l'académie de Dijon, on a demandé de carrément enfin, sanctionner. C'est-à-dire que même si la nature était juste, mais qu'il y avait la fonction, euh, elle pouvait être faute, mais surtout, c'était considéré que peut-être le candidat ne savait pas distinguer ce qui était nature et fonction, donc il mettait les deux. Donc ce n'est pas un plus. Faites bien attention à cette consigne, ça peut être euh, vraiment euh, euh, sanctionné pour un pour, euh, zéro, donc, enfin à cette question, donc c'est important. Et les questions, les réponses incomplètes également étaient sanctionnées. Sur un verbe, si on vous demande de, de l'analyser, il faut donner le temps, le mode et la personne. S'il y en manquait un, eh bien, euh, euh, il n'y avait pas de quart de point ou de demi-point euh, sur, euh, sur ce jury-là. Voilà ce qui a été euh, le, le, le plus remarqué. Ensuite, pour le, le, le sujet de réflexion, il fallait vraiment qu'il y ait une partie qui s'attachait à faire... Peu ou prou, un commentaire sur le texte et la poésie, le poème qui est de, de Victor Hugo, non pas en faisant... Alors, y, y, y nous, ils ont demandé à ce que euh, les, les candidats ne fassent pas un listing, si vous voulez, des figures de style, par exemple, qui pouvaient relever dans le, le, le poème de, de Victor Hugo, mais qu'il y ait une progression dans l'analyse du, du poème sur cette relation, sur ce lien intergénérationnel, pardon, et puis la deuxième partie, euh, que euh, le, le candidat devrait, devait proposer deux arguments, au moins deux arguments à développer, en sachant que bien évidemment vous ne pouviez pas traiter, on ne peut pas traiter un sujet en temps imparti euh, en, dans sa totalité. Donc deux arguments pour vous euh, prégnants sur ces liens intergénérationnels inter que vous alliez développer avec vos connaissances et les connaissances culturelles. Alors, ils ont apprécié euh, lorsqu'il était fait référence à des auteurs euh, classiques, bien sûr, euh, mais il était relevé aussi dans, dans un rapport de jury la référence à des films, mais alors… Attention, hein, on sait que les séries américaines ou les séries en streaming ont été euh, sanctionnées lorsque vous faisiez référence à, à, à ce genre de, de, de culture. Mais par exemple, a été euh, appréciée la référence au film Belfast qui est de, de Kenneth Branagh, qui est sorti, mmh. euh, sorti l'an dernier à, à cette, cette époque-ci, par exemple. Hein, voilà. Oui, oui, des films d'auteur. Voilà, réelle, le film d'auteur, hein, oui, de référence. Donc, ça se passe comme ça, les consignes que l'on a. Après, bon, bon, on a le barème, hein, donc euh, on sait le nombre de points. Et puis, quand on commence à corriger, parce que je pense que c'est une question aussi qui se pose, donc c'est une double correction, hein, en effet. Donc, il y a un professeur des écoles et un professeur de lycée-collège, euh, de français, bien sûr. Là. Euh, Alors, c'est la même et, chose, hein, Michel, pour les autres épreuves euh, écrites, hein, bien évidemment. C'est la même chose, oui. Mmh. oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, euh, on, on, on, on a un certain nombre de copies. Le, la première matinée, enfin la première journée, euh, déjà au bout de quatre. À cinq copies, on fait une réunion de jury pour voir s'il n'y a pas de grands écarts entre des jurys. C'est-à-dire qu'on imagine qu'un jury à un binôme à côté de moi euh, n'est que des notes de 14 à 15 et que dans mon jury, on n'est que des notes de 8 à 10. On va se dire, il y a peut-être un petit souci de correction. Donc, le président du jury passe au bout de quatre, cinq copies, voir où en sont nos moyennes, parce qu'on doit à chaque fois les relever et les, et les donner. Et on enfin, passe. Pas se fait. Et, et, et puis, euh, bah, on, on revoit là où, où on n'est pas d'accord, là où, où ça peut achopper, et on refait euh, une synthèse en fin de journée. Voilà. Mmh. Pour que ce soit le plus harmonieux possible au sein de l'Académie. C'est ça. Mmh. On transmet et, et c'est la machine qui fait le reste. Très bien. Parfait, euh, Michel. Alors une question de Jessica hein, sur faut-il écrire au stylo noir Une question pratique qui reviendra encore ces prochaines semaines. Hein. Oui, oui, oui, écrivez au, mais oui, écrivez au stylo stylo noir bleu ou bleu foncé, hein, ça marche bien. N'écrivez ah, pas ça. avec les stylos, vous savez effaçables. Euh, certains me disent c'est très pratique, mais euh, le stylo qu'on efface et sur lequel on peut recopier, à moins qu'ils aient changé la, la, la matière, mais au chaud. Le, le, à la chaleur, l'encre disparaît ou s'efface petit à petit, donc bien ça bien peut être aussi. embêtant. Voilà, et voilà. et c'est bien pour ça aussi qu'il faut s'habituer à mh, écrire quand on vous demande de vous entraîner sur ce mmh. sujet euh, mmh. pour les preuves d'admissibilité. Euh, mmh. Certains veulent le faire par... Euh, Manque de temps, facilité aussi euh, par euh, ordi, mais vraiment, c'est important parce qu'on perd l'habitude d'écrire et de réfléchir parce qu'avec l'ordinateur, on revient en arrière, on efface. Mais le jour de l'épreuve, ce n'est pas le cas. Donc, il faut impérativement prendre un grand classique au niveau du crayon et puis s'entraîner à réécrire parce que ça prend plus de temps que ce que vous nous ferez évidemment euh, Bien sûr. Euh, sur, euh, sur PC. <rire> Tout à fait. D'autant plus que lorsque vous faites sur, euh, sur PC, euh, on, on ne peut pas vérifier vraiment l'orthographe. Il y a des erreurs orthographiques qui sont des erreurs de frappe et puis euh, il y en a d'autres, on ne sait pas. Euh, tandis que lorsque vous écrivez, on, on se rend bien compte. Ça, ça, ça permet aussi à vos correcteurs ben, de, de, de, de, de souligner les points faibles et vous de vous entraîner à ça. De la même façon qu'une écriture euh, euh, qui est difficile à lire, ben je, vais, je vais vous le dire, là, il faut vous entraîner un petit peu parce que euh, le correcteur, il, il, il va s'arracher euh, les yeux s'il ne peut pas déchiffrer votre, euh, votre écriture. Mmh, voilà, c'est des ça. petits trucs, c'est des petits points. Il faut vraiment s'habituer, mmh. oui, mmh. s'entraîner. Bien sûr. Alors, on, on va peut-être euh, revenir, euh, on y reviendra hein, sur le français. On va, on va poursuivre... Euh, et, et on avait interrogé bien sûr Michel, mais aussi euh, tous nos, nos formateurs dans leur spécialité. Euh, donc, euh, ça rejoint hein, les propos de, de Michel. Alors, on va peut-être faire défiler les conseils ouais, euh, de nos Alors, conseil professeurs. Pour les de français. Voilà, donc euh, hein, ils ont, euh, avant l'épreuve, euh, bah, ils vous conseillent évidemment ce que disait Michel tout à l'heure, hein, euh, ils vous conseillent de faire des fiches synthétiques avec les notions clés. Il y a des grands classiques hein, au CRPE, on voit bien ces dernières années qu'il y a des, des questions qui reviennent systématiquement. On parlait des classes grammaticales, on sait que chaque année, euh, ça tombe, donc il faut avoir des fiches sur ces notions s'entraîner à rédiger, on l'a dit, se faire un répertoire euh, des, des œuvres clés euh, donc euh, on a sur notre forum euh, nous euh, des fiches de lecture hein. il y a une vraie communauté chez FortProf de stagiaires qui depuis déjà l'an passé euh, propose des fiches de lecture sur les différents auteurs donc euh, c'est euh, partagé, c'est enrichi chaque, chaque mois euh, donc euh, ça c'est important, ça permet de revoir euh, ces auteurs de référence il y a un corpus de littéraire un, un corpus littéraire aussi à votre Disposition euh, pour vous permettre de pouvoir euh, euh, ressortir ces références hein, littéraires, entre autres, euh, parce que évidemment, on ne peut que vous conseiller de relire, euh, vous n'aurez pas le temps de tout relire, donc là, ça vous permet quand même de d'avoir de, des références en fonction des grandes idées, parce qu'il y a des thèmes hein, qui reviennent, euh, la liberté, le lien intergénérationnel, c'est aussi un, un thème euh, assez, euh, assez classique dans les épreuves des concours en général etc, etc. Donc euh, ça, c'est important. Faire des, des exercices de respiration avant l'épreuve. Alors ça, c'est euh, aussi important parce qu'on euh, entend des, des stagiaires, des candidats qui arrivent à l'épreuve et se disent « je ne vais jamais y arriver » ou qui arrivent très stressés. Donc euh, ça n'a l'air de rien, mais ces petits exercices de respiration, hein, on en met certains à votre disposition dans nos forums vous aideront vraiment à aborder l'épreuve plus sereinement et de manière beaucoup plus optimiste. Il ne faut pas partir défaitiste, ça vraiment, ce serait vraiment euh, vous planter euh, <rire> un couteau dans le dos. Donc non, non, non, euh, ça c'est euh, se mettre dans les meilleures conditions. Et puis après, évidemment, on retrouve ce que disait Michel, hein, lire entièrement le sujet euh, pour pouvoir vraiment avoir une une connaissance et relire le texte, parfois deux, trois fois, parce que ça vous aidera à répondre à l'ensemble des questions, hein, qu'elles soient grammaticales, lexicales, et évidemment construire vos arguments, euh, construire et répondre à la question de réflexion. Euh, bien lire les consignes, on en a parlé parce que vous avez, euh, il y en a des candidats qui en oublient parfois la boîtier ou qui... Euh, ne, ne, ne lisent pas correctement la consigne ils vont répondre à côté. Donc ça, c'est essentiel. Des petites astuces, hein, comme souligner les mots-clés, euh, ça, euh, ça vous fait gagner du temps, ça, ça vous aide à structurer aussi euh, vos idées pour répondre aux consignes. Et puis, bien gérer le temps pour pouvoir traiter les différentes parties. Nous, on vous conseille, euh, et nos formateurs, hein, quand je dis nous, ce sont nos, nos formateurs de français, de, de prévoir une heure vingt en général pour la question de réflexion, hein, avec une relecture de dix minutes. Et le reste, vraiment, pour répondre aux questions euh, qui sont liées à l'étude de la langue, le lexique. Mais cette question, il faut euh, vraiment... Euh, avoir le temps de relire et de vérifier ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la tournure de vos phrases, l'orthographe, c'est fondamental. Et puis l'écriture, la qualité aussi de votre écriture pour donner envie au correcteur de vous lire parce que s'il euh, a besoin de déchiffrer, ça, ça sera évidemment compliqué. Euh, alors, la question de réflexion, Michel, hein, vous, vous n'hésitez pas à intervenir, mais c'est vraiment de repérer les éléments clés oui. du sujet, les entourer pour vraiment faire ressortir l'essentiel. Euh, prenez 15 à 20 minutes pour relire attentivement le texte euh, s'interroger sur la façon dont l'auteur a mis en lumière. Euh, la portée du thème qu'il a, qu a développé, sous quelle forme les idées phares, euh, ça c'est vraiment très... On peut le rendre visible assez facilement. Euh, on vous dit et ils vous disent également que la dernière question de la partie de compréhension lexicale vous y aide. Donc, euh, c'est de ne pas commencer uniquement par la question de réflexion sans oui. être passé et vous dire stratégiquement, je fais la troisième partie et oui. après, je reviendrai sur la suite. Non, lire dans son ensemble le sujet, cette partie oui. lexicale. Et puis, la question de réflexion, parfois, vous cherchez la difficulté alors que, ça peut vous être, le plan peut vous être donné directement euh, dans cette question. Donc, euh, là encore, soulignez et voyez si ça peut euh, ressortir sans difficulté. <t 'en> Alors, la problématique, euh, bien la formuler, parce que c'est de là aussi, hein, Michel, je ne sais pas si vous avez oui. un conseil sur… Euh, c'est toujours une difficulté. Oui, là, là encore, effectivement, à ne cherchez pas à faire très compliqué, euh, ou en tout cas ne perdez pas de temps et reformuler la question telle qu'elle est posée dans le sujet. Hein, ça va tout à fait convenir, ne cherchez pas forcément à faire trop euh, trop long, parce que ça vous, ça vous entraîne souvent, lorsque vous essayez de la reformuler différemment sur du hors-sujet, oh. euh, et, et, et c'est embêtant. Et c'est vrai que j en, j en, j en, je le revois là dans, les, dans les conseils, euh, sur euh, des, certains rapports de jury, il a été aussi reproché une introduction beaucoup trop longue. Faites attention de ne pas tout développer alors, ou de ne pas dire trop de choses dans votre introduction. Il faut évidemment ne pas faire l'impasse sur l'introduction et la conclusion. L'introduction, il faut alors. effectivement qu'elle soit bien construite et pas trop longue. Euh, alors, on vous dit, hein, votre brouillon, c'est de, de le faire et de poser vos idées euh, rapidement. Euh, vous n'allez pas commencer à rédiger, mais c'est de poser les idées autour du plan global euh, pour caler vos parties, vos sous-parties. Et euh, à chaque idée, vous allez essayer de, de proposer des exemples euh, de, de référence, hein, on disait tout à l'heure, culturelle, littéraire, pour accompagner et porter chacune de ces idées. L'introduction, elle doit donner un effet positif au correcteur, euh, bah, ce n'est pas trop de longueur, de bien... Euh, euh, Qu'on puisse bien euh, identifier euh, l'annonce de votre plan, euh, le plan la oui. problématique, l'annonce du plan, ça doit être extrêmement clair. Et puis, la conclusion euh, qui ne sera pas trop longue, généralement, euh, certains n'ont pas toujours le temps de la faire, mais il ne faut mmh. pas euh, en faire l'impasse. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez, Michel, sur la conclusion euh, en général <coughs> bah, la conclusion, il, il est noté aussi qu'une ouverture sur le monde enseignant ou, ou, ou en remettre cette problématique dans le monde de l'école, c'est toujours apprécié. Euh, ne, ne redites pas, alors dans la conclusion, ne redites pas ce que vous avez dit euh, forcément, non, mais, mais n'apportez pas non plus de références ou de choses nouvelles. Ce qu'on voit ça. parfois, ça part trop. Quoi. Comme dit Aurélie, il faut que ce soit quelque chose de, de court, de, de concis, deux phrases de conclusion et puis une phrase éventuelle de, de conclusion sur les liens intergénérationnels, l'importance de travailler par exemple avec des mamies conteuses. Enfin, voilà. je dis, je, je, je, Dans je... l'école, avec l'école. Dans l'école, avec l'école. Absolument. Ouais. Très bien, merci Michel. Euh, et puis, ben, bien évidemment, euh... Ceux qui sont parfois peu à l'aise avec la syntaxe, l'orthographe, etc. Euh, essayez de faire des phrases courtes parce que c'est le meilleur moyen pour vous que de réussir à éviter les lourdeurs, les fautes, des phrases qui perdent son sens. Son... On, on, la fin de la phrase, on ne sait plus ce qu'exprimer l'idée de départ. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, voilà. Parfois, utilisez une autre formulation si vous ne retrouvez pas le mot que vous cherchez absolument à placer. Il ne faut pas plaquer ses connaissances pour plaquer ses connaissances, mais essayer d'être le plus clair possible. Oui. Évitez également les répétitions qu'on trouve très souvent ou trop souvent. lorsque vous employez trois fois le même, même mot dans, dans deux phrases, et eh bien, essayez de trouver euh, oui, tout une un anaphome. Voilà. Et puis pour finir, hein, évidemment, on le redit, mmh. mais relire un pas impérativement la copie mmh. pour éviter les erreurs d'orthographe. La ponctuation, hein, mmh. ce n'est pas fait juste pour faire joli la ponctuation. Euh, les faut, accents, euh, non plus, les accents non plus, d'ailleurs. Les accents non plus. Les accents, absolument. Mmh. Ouais. Vrai. Et puis, euh, non, voilà, on le retrouve mmh. hein, dans les citations des rapports de jury que vous évoquiez, Michel, hein, mais relecture ah oui, des oui. copie indispensables, brève intro, euh, les champs culturels variés étaient attendus. Donc, euh de la socio-littérature classique contemporaine, la littérature de jeunesse, des références cinématographiques, artistiques, etc. Euh, là encore, la syntaxe, l'orthographe, vraiment, ça, c'est extrêmement présent dans les rapports. Euh, bon, là, dans l'exemple, et, le, et par rapport au texte d'Hugo, on parlait de l'analyse stylistique qui a été appréciée dans certaines copies. Oui, euh, évidemment, si, si euh, vous pouvez euh, avoir une attention particulière sur, dans, tout dépend du texte évidemment, mais sur sur l'attention de l'auteur euh, d'un point de vue stylistique, les correcteurs vont fortement apprécier. Et puis bon pour finir manque de précision rigueur, on l'a suffisamment deal avec euh, avec Michel. Mmh. Je, je, je fais juste le lien deux secondes euh, mmh. sur les champs culturels. Pensez également, euh, on, il parle de littérature de jeunesse, mais pensez également ce que vous, vous aimeriez sur ce thème-là faire partager avec vos élèves. Donc, quel livre, quel album, quel, quel film est-ce que vous aimeriez leur passer ou leur faire partager Oui, tout à fait. Ça peut faire le lien d'ailleurs avec la leçon, hein, mais on, on est, on est là-dedans, pas. Bien sûr. Mmh. Pas que euh, pour nous, c'est aussi euh, ce que on aimerait faire partager. Mmh. Très bien. Alors, Michel, on va mmh. <rire> on a pris un petit peu de temps sur l'épreuve de français. On va essayer oui, d'aller un petit peu sur l'épreuve de mathématiques. Et là, on va laisser Jean-Paul commenter. Mais vous avez aussi, vous certainement, des des conseils complémentaires. Alors Jean-Paul. En plus, il y a beaucoup de conseils qui vont, se, qui vont être en doublon hein, par rapport à ce qu'a qu dit Michel, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont marcher à la fois sur le français et sur les mathématiques. Mais bon, je vais vous présenter quand même voilà, les conseils de nos professeurs de mathématiques. Donc, on a interrogé euh, des dizaines de, de nos formateurs, on a regroupé toutes leurs réponses pour pouvoir vous donner le meilleur conseil possible. Alors, premièrement, avant l'épreuve, euh, quels vont être les conseils les plus importants Premièrement, et ça c'est bien avant l'épreuve, pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Euh, c'est le plus important, on l'a dit en français, on le redit aussi pour les maths. Il faut refaire des exercices déjà réussis, ça permet d'acquérir des automatismes, ça permet d'éviter les erreurs d'inattention, ça permet d'être bien rodé sur ce qu'on écrit et de bien réfléchir. Donc vraiment, il faut pratiquer. Et il faut aussi garder confiance, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites des maths, vous progressez. Même si vous ne si vous, si vous réussissez pas un exercice tout de suite, ou si vous comprenez qu'un morceau de la correction, vous avez fait des maths, vous avez progressé. Donc vraiment, il faut garder cette, cette confiance-là. Vous avez pratiqué, vous progressez petit à petit, certes, mais significativement. Donc petit à petit, ça va s'accumuler, et vous allez voir que vos difficultés en maths, même si c'est votre bête noire, on sait que les maths, c'est la bête noire de, de pas mal de monde, euh, on ne vous demande pas de révolutionner les maths, d'avoir le, une médaille Fields, mais d'avoir euh, quelques petites connaissances, de les pratiquer, et c'est ça qui va vous permettre euh, bah soit de sauver les meubles si vous êtes vraiment en grande difficulté, soit euh, tout simplement de très bien réussir l'épreuve de maths, et on le sait, on a de, de très bons résultats hein, des mmh. fois, sur l'épreuve de maths. Donc, il euh, n'y a aucun souci pour ça. Alors, si vous avez des difficultés, ça me fait une petite transition, n'hésitez pas à revoir toutes vos notions, mais de manière générale, sans trop approfondir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, par exemple, euh, voilà, de de savoir factoriser une écriture très, très complexe. Si vous connaissez un petit peu les bases de la factorisation, que vous savez en, en faire deux ou trois, très simples, ça peut suffire pour gagner des points sur un exercice, ça peut suffire pour comprendre un exercice au CRPE et pour vous sauver la mise sur quelques exercices. Euh, alors, Scratch et les probas, on l'a dit tout à l'heure, ça revient de plus en plus, ça prend de plus en plus de place au CRPE. Donc vraiment, il ne faut pas négliger tout ça. Euh, les probabilités, donc on l'a vu tout à l'heure, les algorithmes avec Scratch, très important aussi. Euh, on sait, hein, pour, les, pour nos stagiaires de la promo Mandela qui, qui nous écoutent en ce moment, on sait que vous avez eu des exercices sur Scratch. N'oubliez pas, dans vos mises à niveau, on a mis euh, tout ce qu'il faut pour faut euh, les bases, bien aborder hein. ces bases-là, pour bien les revoir, et pareil pour les probas. Hein, donc, euh, allez jeter un œil, euh, vous ne serez pas déçus. <rire> Même conseil pour, euh, que pour le français, hein, on va essayer d'arriver sereinement le jour J. Alors, si vous voulez, faites du sport. Moi, ça ne me détend pas, le sport. Je ne sais pas pour vous, Aurélie, mais je ne serai pas très serein après une séance de sport. Je ne ferai pas que du sport, mais voilà. ça peut, peut, ça peut aider. Préparez votre matériel en avance, préparer votre convocation, vraiment arrivez prêt à faire des maths. Euh, pas d'autres soucis en tête. Si vous avez tout préparé avant, vous arrivez bien en avance. Comme ça, on est tranquille et vous n'avez pas la tête sur d'autres soucis. Alors, au début de l'épreuve, euh, il faut bien réaliser que vous n'êtes pas tout seul dans la salle. Donc, pas de panique. Si vous ouvrez le sujet qui vous paraît difficile, dites-vous tout de suite que ça sera dur pour tout le monde. D'accord Donc, vous êtes légitime à être là, vous avez préparé votre concours. Si vous trouvez que certains exercices sont vraiment compliqués, vont vous demander beaucoup de travail, il faut garder en tête que ça va être pareil pour tout le monde. Alors, bien sûr, comme on l'a dit pour le français, on va commencer par une bonne lecture préliminaire du sujet. Vous lisez tout en entier avant de commencer. Ça sera très important et vous lisez ça de manière attentive. Je vais en reparler dans quelques secondes. Euh, en même temps que vous lisez votre sujet, vous allez surligner différents éléments. Ça, je vais le développer un petit peu tout à l'heure. Mais avant tout, vous allez aussi vous décider euh, sur un exercice qui vous met en confiance. Ça va être important de commencer par cet exercice-là, parce que ça va vous mettre dans de bonnes dispositions pour le reste de l'épreuve. Et en maths, le mental, c'est très très important donc si vous commencez par un exercice, voilà, je sais faire cet exercice, je réponds à toutes les questions, je pense que j'ai juste. Vous allez passer trois bonnes heures, alors que si vous commencez par un exercice qui est un peu plus difficile pour vous, que vous avez l'impression de rater, vous allez être stressé et vous allez multiplier des erreurs d'inattention. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Donc je reviens un peu plus sur le surlignage de différents éléments du sujet avec un conseil que nous a donné une de nos formatrices, euh, qui est alors, tout d'abord d'utiliser différentes couleurs de, sur de surligneurs. Par exemple, vous surlignez en jaune les données utiles, donc euh, je ne sais pas, des vitesses, des distances, ce genre de choses. Et vous surlignez en vert les consignes, donc les questions auxquelles il va falloir répondre. Ça vous permet d'identifier très facilement, voilà, vous, vous vous souvenez l'exercice de tout à l'heure, hein, il y avait tout un paragraphe de consignes. Si vous avez vos différentes couleurs, vous savez que si vous allez chercher des données, vous cherchez le jaune. Mmh. Si vous cherchez les consignes, vous cherchez du vert. Ça vous permettra de, de vous y retrouver plus facilement. Dans des exercices qui sont bah, à la fois très longs, euh, avec des consignes très longues et bourrés de pièges. Euh, deuxième petit conseil pour le surlignage, identifier les doubles et les triples consignes. On en a parlé tout à l'heure euh, avec la, la nature et la fonction, ce genre de choses. En maths, c'est pareil, on va vous demander peut-être plusieurs choses en même temps. Il faut l'identifier. Donc quand vous surlignez, mettez-vous un petit symbole, une petite croix, un petit symbole, attention, en rouge, etc. Quand vous identifiez une double ou triple consigne, euh, il va falloir y revenir et quand vous avez ce symbole-là qui revient, euh, dites-vous bien que, attention, est-ce que j'ai bien répondu à tous les éléments de la consigne Troisième chose que vous allez faire en lisant le sujet, vous allez déjà commencer à identifier la difficulté et la longueur de l'exercice. Donc ça, c'est quelque chose de très personnel. Il hein. euh, y a des exercices qui vont paraître durs pour certains et très simples pour d'autres. Donc, mettez des petits plus ou des petits moins, euh, des petits plus pour un exercice euh, qui vous paraît euh, plus simple, plus rapide à faire. Des moins pour un exercice que oula, ça commence à être compliqué, C'est pas trop ma tasse de thé où je sais que je vais y passer beaucoup de temps. Vous mettez des moins, comme ça vous saurez que, euh, que vous y reviendrez un petit peu plus tard. Et tout ça, toute cette action de lecture et de surlignage, ça va vous permettre de prioriser les exercices qui vont vous permettre d'avoir le maximum de points en un minimum de temps. Le conseil le plus important qu'on peut vous donner, je pense, pour le concours, c'est de chasser les points. Euh, Puisque c'est un concours, il ne faut pas seulement avoir la moyenne, il faut être meilleur que les autres. Donc, il va falloir grappiller le plus de points possible. Et tous ces conseils-là, ça va vous servir à une seule chose, grappiller le plus de points possible. Donc, si vous avez un exercice qui est facile pour vous, qui est rapide pour vous, faites-le en premier. Faites-le dans les premiers, surtout ne le négligez pas parce que ça va vous apporter un, deux, trois, quatre points en plus. Et ça, ce n'est vraiment pas négligeable. Ça peut faire la différence entre être admissible aux euros ou ne pas l'être. vraiment, très, très important de mmh. faire ce travail-là. Vous y perdez 5 minutes, vous y perdez 10 minutes, c'est pas grave, c'est vraiment un investissement qui sera utile. Alors Ensuite, euh, pendant l'épreuve, on a plein de choses à vous dire aussi. Euh, premièrement, en maths, l'utilisation du brouillon est capitale, très très importante. Euh, au brouillon, vous allez pouvoir tester des calculs, vous allez pouvoir euh, tester différentes approches, différentes résolutions, vous allez pouvoir faire des fautes, faire plein de ratures, etc. Euh, ce qui n'est pas forcément acceptable sur une copie au propre. Donc, utilisez votre brouillon pour être sûr d'avoir le bon calcul et ensuite seulement euh, vous recopiez au propre, vous répondez au propre. Euh, on a un conseil d'un de, de, de nos professeurs qui nous dit que si euh, vous faites dans le désordre, bah, autant faire un exercice par copie. Vous avez 3, 4, 5 exercices dans le sujet, bah, rendez 3, 4, 5 copies, vous mettez un exercice par copie, Paginer. Ça vous permet, voilà, paginer bien sûr, ça vous permet de laisser des blancs, ça vous permet d'y revenir plus tard tranquillement, sans devoir euh, mélanger les questions. Alors bien sûr, attention, vous numérotez bien vos questions, vous numérotez bien vos exercices. Euh, il faut que le correcteur s'y retrouve, hein, un, un jury, ce qu'il déteste par-dessus tout, je pense que Michel sera d'accord, c'est de devoir fouiller dans une copie pour, euh, pour trouver les petits exercices, pour trouver les points. Tout à fait. D'ailleurs, on fouillera peut-être même pas. On dit... voilà. <rire> est... Elle n'est pas là. Voilà, C'est important. <rire> important. important. Dans la même veine, il vaut mieux que vous commenciez plusieurs exercices plutôt que de bloquer sur un seul. Vous répondez aux deux premières questions du premier exercice. Vous n'arrivez pas. Ok, vous passez à la suite. Vous allez grappiller vos points où vous pouvez. Euh, ce qui va être très très important aussi, et je pense qu'un des conseils les plus, les plus importants en maths, vous vérifiez vos étapes de calcul. Moi, c'est oui, ce que je dis possible. tout le temps quand je, quand je fais des maths. On vérifie ce qu'on a fait pour éviter les heures d'inattention. Si on a bah, par exemple 2x égale 30, x égale 15, normalement, on a très vite d'écrire x égale 14 et de ne pas vérifier. Et là, ça peut nous pourrir tout le reste du résultat, puisque une erreur au début d'un calcul, ça va s'enchaîner sur tout le reste. Donc moi, chaque... quand je fais des maths, à chaque étape, je vérifie mon calcul, je vérifie sur la ligne du haut. J'ai mis x égale 14, ah, ça voudrait dire que 2 fois 14, ça fait 30. Bah non, 2 x 14, ça ne fait pas 30. J'ai fait une erreur, je l'identifie tout de suite, je la corrige tout de suite, et je m'évite de perdre des points bêtement, hein, tout simplement. Euh, ensuite, si vous ne réussissez pas tout l'exercice, vous pouvez tout à fait expliquer le début ou euh, la totalité de votre raisonnement. Euh, ça peut vous valoir euh, déjà la bonne humeur du correcteur, ce qui n'est déjà pas négligeable, et voilà quelques demi-points qu'on peut grappiller. Alors attention par contre de ne pas trop vous épancher, que les correcteurs ne sont pas naïfs, ils vont voir si vous essayez de bluffer, et si vous étalez des, des connaissances ou des trucs qui n'ont pas forcément de rapport, ils vont le voir tout de suite et ça va vous pénaliser. Donc expliquez juste votre raisonnement, mais n'entartinez pas trop. De la même manière, par contre, les correcteurs ne sont pas non plus des devins, donc il faut bien faire attention à justifier toutes vos réponses. On va vous le demander à chaque fois, hein, si vous avez une réponse, si vous obtenez un calcul, si vous passez par un, un, une suite logique, justifiez bien tout ça, ça va être très très important. Euh, un conseil aussi pratique que j'aime bien, c'est d'utiliser un petit peu de bon sens. Il y a plein d'exercices où vous allez pouvoir grappiller des points sans forcément avoir les connaissances derrière. Voilà, on en, parlait, euh, on en parlait avec Michel tout à l'heure, avec Insensé, qui au final, dans la question d'après, on se rend compte que c'était un adjectif, mmh. c'est un indice. Donc, par exemple, de l'exercice qu'on a vu tout à l'heure, hein, il y avait une question, un exercice complet sur les probabilités, qui peut être un point très compliqué. On voit des probabilités, on peut se dire, voilà, cet exercice-là, c'est mort, on le garde pour la fin. Si on lit la question 1, en gros, c'est, on va lancer 2 dés, combien de nombres on peut avoir Et, euh, Cette question-là, il n'y a pas besoin de connaissances en probabilité pour pouvoir y répondre. Vous comptez sur vos doigts, il n'y a aucun problème, vous y arriverez facilement. Et ça vous permet voilà, de grappiller peut-être un demi-point, un point qui est gratuit. Et ça, c'est très simple à faire. Ça ne prend pas longtemps et ça vous permet d'avoir un point. Donc vraiment, il faut le faire. C'est pareil pour l'exercice, euh, le troisième exercice qu'on a présenté tout à l'heure euh, sur les algorithmes. Il y avait la première question, c'était euh, « Quelle figure géométrique est-ce qu'on est en train de tracer ?» Et juste en dessous, dans la question d'après, il y avait plein de parallélogrammes qui étaient dessinés. Mmh. C'est un petit indice. <rire> Mais euh, toute l'importance de lire. Euh, l'importance de bien lire. Quand on parle aussi de fonctions, d'équations, d'inéquations, on a souvent les questions suivantes qui utilisent le résultat que vous étiez censé trouver. Donc, même si vous ne trouvez pas le résultat, peut-être qu'il sera donné après. Ça peut vous aider dans votre raisonnement, ça peut vous aider pour la suite de l'exercice. Donc, ça, très important de prêter attention là-dessus qu'il y a des choses qui peuvent vous aider alors que c'est pas forcément prévu à la base. Donc, soyez malin et utilisez du bon sens. Euh, bien sûr, quand vous allez rédiger vos réponses, euh, on va toujours revenir vers la consigne, on va y faire attention. Certaines réponses vont vous demander de remettre, euh, de remettre la réponse dans le contexte de l'exercice. Donc on utilise les unités. Si je calcule une vitesse que je trouve 100, je n'écris pas 100, j'écris 100 km h ou 100 m par minute, selon ce que me donne la consigne. Et je fais, je fais attention à mon arrondi. 100,1, ce n'est pas pareil que 100,14. Je fais attention à quel arrondi on me demande, et à bien répondre. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se fait très très vite, c'est une erreur aussi qui peut se faire très très vite, et vous coûter un petit peu de points. Comme on est là pour gratter des points, on essaye d'éviter ça. Alors, pour finir, euh, fin de l'épreuve de maths, comme pour le français, comme pour toutes les autres épreuves, on va se relire. Euh, citation d'un de nos professeurs, il vaut mieux passer 5 minutes à tout relire pour identifier une erreur d'attention ou une réponse partielle, que d'essayer de gagner 0,5 points en répondant à une dernière question. Ne vous embêtez pas à résoudre l'exercice le plus difficile si vous n'avez pas le temps. Passez plutôt 5 minutes, 6, 7, 8 minutes à tout relire. Corrigez votre orthographe, corrigez les petites orientations, vérifiez que vous avez bien toutes les unités à la fin de chaque exercice. Ça, ça va très vite, ça va vous permettre de gagner plein de points. Et bien sûr, profitez-en pour faire un petit toilettage orthographique, hein. On verra dans les rapports de jury, euh, l'orthographe, la syntaxe, tout ça, sont aussi préoccupés pour les maths. mathématiques, absolument. Donc, vous en aurez besoin. L'introduction euh, et une phrase minima de sa réponse, ouais. sans rentrer dans des phrases non plus trop longues. Hein. On n'est pas là non plus pour faire de la philosophie en maths. Voilà, tout à fait. On vous demande de calculer une vitesse. Vous trouvez 100, vous n'allez pas dire x égale 100, vous allez dire la vitesse est de 100 km h ça. Donc, quelque chose comme ça. Très simplement. Mmh. Vous remettez en plus, ça, ça veut dire que vous replacez dans le contexte de l'exercice, et du coup, vous montrez à votre correcteur que non seulement vous n'avez pas trouvé juste par hasard, mais en plus vous avez compris l'exercice. Donc ça, c'est vraiment super important. Hop. Alors je finis par euh, du coup quelques citations des rapports de, de jury aussi. Hein. On, a, on a un rapport de jury qui nous, qui nous parlait de la conversion, des, des durées, euh, des conversions, euh, des conversions en heures. Donc c'est très important, hein, si vous avez euh, 1,6 heures, bah, ce n'est pas 1 heure et 6 minutes, il va falloir apprendre à faire ces conversions-là, ça se fait très bien, une fois que vous l'avez pratiqué 2-3 fois, vous ne l'oublierez jamais, et ça c'est très important, ça peut, euh, ça peut vous faire gagner des points. Hein. Euh, pareil, attention aux erreurs d'arrondi, j'en ai parlé… Euh, attention aux bases, hein, maîtrise du calcul algébrique, la résolution d'équations, résolution d'inéquations. pareil, si ce n'est pas votre tasse de thé, n'allez pas trop dans le détail, mais voilà, savoir résoudre une petite équation simplement et avoir le mécanisme, ça peut vous permettre de progresser dans le raisonnement et de gratter ce petit demi-point qui va peut-être nous manquer. On ne revient pas sur la maîtrise de l'algorithmique. Hein. Scratch, on l'a dit, c'est de plus en plus important. Euh, on ne peut pas le négliger, vous allez l'utiliser. Et on compte. a pas mal de... Enfin, vous avez travaillé sur des chapitres dans la remise à niveau, sur vraiment ces bases-là. Hein. Scratch, ouais. mais là. aussi euh, les équations, les tableurs, euh, des, des choses, euh, des notions vraiment sur les bases sans rentrer dans des... Dans des exercices trop complexes et qui peuvent suffire le jour du concours. Hein. Voilà, qui peuvent suffire ou vous vous donnez le petit, euh, le petit plus qu'il mm. vous faut pour comprendre un exercice. Je reprends tout à l'heure l'exercice le, avec les parallélogrammes. Euh, bah, J'ai identifié que ma figure c'était un parallélogramme. Pourquoi est-ce qu'il y a un parallélogramme Ah, je vois un angle de 45 degrés dans mon algorithme. Ah, c'est peut-être ça le début du parallélogramme. Et là, ça enclenche le raisonnement pour tout mm. le reste. Donc, ça vraiment, ça va être, ça va être très très important d'avoir ces bases-là, ne serait-ce que pour enclencher le reste. Donc, bien sûr, vous soignez votre copie et vous faites attention à la syntaxe, à l'orthographe. Hein. Ça, on l'a suffisamment dit. C'est aussi très important pour les maths. Euh, ça peut faire une grande différence de voir une copie de maths qui est très bien écrite euh, face à une copie de maths qui est bourrée de ratures, avec des calculs à moitié commencés, etc. Mm. D'où l'utilisation du brouillon dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà à peu près nos, nos conseils hein, pour l'épreuve de maths. Je pense qu'on va enchaîner un petit peu sur euh, l'épreuve d'application. Alors, oui, ah, oui. Ouais. Et puis... <rire> Euh, Michel, vous, vous interviendrez euh, certainement pour l'épreuve d'application, mais là encore, euh, pour l'épreuve d'application avant l'épreuve, hein, nos, nos formateurs, nos professeurs, euh, bah, évidemment, euh, distinguent deux de champs à travailler. C'est évidemment de revoir bah, toutes les connaissances scientifiques, euh, disciplinaires hein, euh, que, qui vont être mobilisées pour cette épreuve. Et puis après, c'est de s'entraîner, se mettre en situation euh, en temps limité euh, sur, euh, sur de, de, de la conception de séances, etc. Il faut pratiquer, pratiquer pour acquérir euh, les connaissances didactiques et pédagogiques qui sont largement mobilisées, hein, évidemment, dans cette épreuve là. Alors, pendant l'épreuve, euh, il vous recommande, nos hein, formateurs, de lire l'intégralité du sujet. Donc, est on est bien, bien d'accord, vous avez choisi un domaine, vous n'avez pas perdu temps à éplucher les trois sujets des trois domaines et quand vous en avez pris un, lire ce sujet comme pour les autres épreuves. Bien lire les consignes et identifier les attentes hein, qui sont euh, précisées. Donc là euh, aussi, hein, euh, du surlignage, entourer les mots-clés, etc. Et puis repérer, euh, comme pour l'exercice de mathématiques, euh, les points faciles, les points de résistance. Et là, vous décidez euh, sur la stratégie que vous allez euh, adopter. Alors, euh, évidemment… Par exemple, il y avait une petite question sur, sur le salle là, dans l'exercice. Oui, avait, la première, tout à l'heure. On nous demandait quel était le processus euh, chimique. Vous lisez le sujet, vous dites « Ah, ça, je sais, c'est la dissolution ». Vous l'écrivez à côté. C'est ça, c'est noté. Et ça, après, vous ne l'oubliez pas. Vous êtes absolument. Tranquille. Ensuite, eh bien, bien analyser les consignes, là encore, hein, Donc, euh, voir euh, quelle, quelle est la nature de la consigne, si elle est toute simple, multiple. Euh, Est-ce qu'on attend de vous de placer une notion euh, des résultats particuliers et surtout Bien justifier vos choix, euh, bien repérer les notions par rapport au programme. Évidemment, euh, on fait toujours référence dans cette épreuve aussi à, euh, au, au, au programme. Hein. C'est encore évidemment plus... Euh, euh, plus présent dans les épreuves orales, mais cette épreuve euh, d'application, elle mêle à la fois euh, les connaissances purement euh, disciplinaires, mais aussi les connaissances euh, que vous aurez à mobiliser en tant que futur professeur des écoles. Alors, pour profiter de poser une question ouais. sur les programmes, beaucoup de, de gens nous la posent, est-ce qu'il faut connaître tous les programmes par cœur Alors, pas connaître <rire> les programmes par cœur, hein, ça euh, souvent nous, on nous le, on nous le, le dit, alors... De connaître les, les grands axes des programmes, ça va être important, soit sous forme de carte mentale. Ça et puis, dans les sujets, vous avez eu en 2022 des extraits de ces programmes. Donc ça, ça vous aide également à pouvoir faire sens entre euh, les questions qui sont posées dans le sujet et les programmes. Après, évidemment, c'est aussi et ces programmes, on, on les assimile en pratiquant. Hein Donc, quand vous allez travailler sur nos sujets, dans, dans nos forums sur les exercices, on fera référence au programme et c'est comme ça que vous allez les mémoriser euh, et, et ne pas les apprendre par cœur, non, ça n'a aucun, aucun intérêt. Les, les professeurs des écoles ne les connaissent pas par cœur, ils les ont sur leur bureau et ils les mobilisent. Oui. Hein, Michel, je ne sais pas si… Oui, je, oui, je vous rassure, hein, je ne les connais pas par cœur, je ne les ai jamais appris par cœur, mais en effet, on les, on les a à côté de nous et, et comme dit Aurélie, on les mobilise quand, lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va préparer notre leçon. Donc, c'est effectivement en pratiquant que vous allez euh, retenir certaines choses. Et puis, là encore, hein, vous avez les éléments essentiels qui vous sont donnés avec le, avec le sujet. Ouais, pour l'épreuve le, le, de français, c'est pareil, hein, Michel, euh, de leçon, on y reviendra une prochaine fois dans un prochain live, mais est oui. pas, il n'est pas nécessaire de connaître ces programmes par cœur, euh, mais évidemment, vous allez vous les approprier en travaillant oui. à partir de leçons que vous allez euh, oui. travailler avec vos, vos professeurs, euh, donc ça, c'est vraiment important. Alors, alors, Michel, je vois que Jessica est très surprise que vous ne connaissiez pas tous les programmes par cœur, donc il va falloir faire quelques efforts. <rire> <des peurs>, hein. <rire> je suis désolée. Oh, je vais m'y mettre ce soir. Voilà. Ça, je ça, ça. C'est Jessica <rire> qui viendra vous interroger, hein, Michel. D'accord. Ensuite, on interrogera Jessica, bien sûr. Super. <rire> ensuite, s'il y a le choix, alors évidemment, hein, en fonction des sujets, mais si, si euh, on prend l'épreuve de science qu'on a vue tout à l'heure. Et, et, et comme pour le français et les maths, parfois une, la façon dont vous allez répondre est importante. Est-ce qu'il faut que je propose un schéma Est-ce qu'il faut oui. que je rédige un texte Est-ce que je ne peux pas proposer un tableau On prenait l'exemple des, des pronoms, bah, euh, ce n'est pas de faire une ligne à chaque fois pour chaque pronom, mais c'est de les classer. C'est beaucoup plus clair pour le correcteur. Ou sur la, sous la forme aussi d'une carte mentale, pourquoi oui. pas euh, faire référence au programme, évidemment, on en a parlé, c'est toujours lié, mais euh, quand même, là encore, vous, vous, souvent, euh, vous avez des, des textes euh, et des références au programme qui vous sont donnés. S'appuyer sur les compétences énoncées, hein, elles sont précisées et surtout ne pas confondre euh, L'objectif avec la compétence, on trouve souvent cette confusion. Il faut, dans une séance, choisir un objectif à travailler avec les élèves. Donc là, dans cette épreuve d'application, en histoire, géographie, EMC et pour les arts, vous avez été largement interrogé sur la conception de séquences ou séances. L'objectif, il n'y en a qu'un lors d'une séance et il faut être clair avec ses élèves. Euh, pensez à la faisabilité de vos propositions. Parfois, on a des, on a des copies hein, dans lesquelles on voit effectivement euh, des propositions qui sont complètement irréalistes par rapport à ce qu'ont déjà appris les élèves, par rapport à leur niveau, par rapport à, à, à, au programme. Donc, euh, voilà. Est-ce que ce que je propose, réellement, je, je peux le faire vivre à mes élèves de ce niveau euh, Ça, c'est essentiel pardon leur capacité d'attention aussi, à ne pas proposer des séquences trop longues, on voit des ouais, choses irréalisables Et... en 45 minutes. Voilà, c'est <rire> ça, évidemment. Euh, ouais. On ne peut pas, dans une séance, vouloir proposer l'intégralité de sa séquence. C'est important, on le dit, mais c'est évidemment essentiel. Et puis, justifiez vos choix, toujours. On ne calque pas des connaissances, on ne propose pas des choses sans en justifier l'intérêt pour les activités, la progressivité. Pourquoi je propose cette séance à ce moment-là Par rapport à quoi Et ensuite, les supports, le matériel à utiliser, etc., etc. Michel, vous Oui, vous tout, tout à fait. Non, vraiment, non, non. Là, je, je pense que c'est, euh, bon c'est, c'est complet. Oui, oui. Ouais. <rire> tout à fait. On va passer rapidement hein, sur le pendant l'épreuve, On retrouve finalement euh, des conseils similaires mmh. sur la nécessité de dire le. Oui. Oui. De... Bon, lisez vous corrigez-vous. Mmh. Consignes, <rire> les points faciles, la stratégie adoptée. Oui. Bon, là, on a vu. Hein, c'est ce que ce qu'on disait précédemment, Jean-Paul. Hein. <rire> Bien se relire, évidemment, là encore, euh, les fautes euh, d'orthographe, la syntaxe dans cette épreuve sont essentielles. Alors, on, on, on vous propose quelques citations de rapports de jury. Il faut que la, co la composition, donc là, pour le domaine des arts, euh, ce qui ressortait très fréquemment, c'est la composition. Il faut qu'elle soit bien organisée, bien structurée, euh, avec un propos introductif. Donc là, euh, ben dans le, le rapport, on parle de points de programme, du corpus de documentaires qu'il faut présenter, mais très rapidement, contextualiser, etc. etc. Pensez à la conclusion aussi, hein, euh, évidemment, euh, et, on vous donne, et il vous donne quelques pistes. Même chose pour les sciences, toujours bon, lire le sujet, mais replacer les questions dans un contexte scolaire. Ça, c'est ce que disait Michel tout à l'heure aussi, euh, euh, toujours bien se resituer par rapport au niveau de la classe, etc. etc. Ne pas chercher à apporter des éléments supplémentaires euh, et de passer à côté de la consigne. Il faut répondre à la consigne, euh, essayer de répondre et de construire une réponse Personnel argumenté, sans faire de la paraphrase du sujet qui vous est donné, bien évidemment. Euh, la construction de tableaux, on le retrouve, le jury apprécie, la structuration des écrits, la construction des schémas avec ses codes. Hein, attention, il euh, faut toujours qu'un schéma soit accompagné d'un titre, euh, qu'il soit soigné avec de la couleur, la légende, etc. La graphie, toujours, et la présentation de la copie, en et science. puis même en sciences ouais, absolument, mmh. et puis finir bien. par se relire pour les erreurs euh, d'orthographe et de grammaire. Même chose en histoire-géographie, alors euh, l'année dernière, on avait eu pour le groupement deux composantes hein, parmi les trois, une question d'histoire sur les deux guerres, et puis en géographie, euh, et on vous disait, une séquence où des, des unités d'apprentissage se décomposent en une dizaine de séances. Là, on parlait de la cohérence aussi de ce qu'on va travailler euh, en fonction de, de, de, du thème, bien évidemment. Vous allez avoir un certain nombre de séances. Il faut qu'elles soient en nombre raisonnable, avec toujours l'objectif euh, que vous allez euh, proposer à vos élèves. Euh, donc, il faut que ça reste plausible, mesuré, adapté à l'âge des élèves, la durée de la séance, etc. Ça rejoint tous les propos qu'on a pu évoquer tout à l'heure en français et en mathématiques. C'est un tout. Comment C'est un tout. C'est un tout. Absolument, Jean-Paul. C'est un tout. Si j'avais un dernier petit conseil à donner sur le concours en général, donc sur ces écrits en particulier, pour éviter aussi le stress, c'est de bien préparer la veille sa trousse. On voit parfois des jeunes qui arrivent, ou moins jeunes, peu importe, et d'un seul coup s'aperçoivent qu'ils n'ont qu'un seul stylo noir et qu'il va lâcher. Donc prévoyez deux ou trois stylos noirs. N'oubliez pas la règle, le compas, le crayon de papier, les ah. surligneurs. Assurez-vous, faites votre petit euh, cartable comme les, les enfants la veille, en vous assurant que tout soit bien dans votre sac. Doubler oui. la, la petite encasse si oui. besoin, la oui. bouteille d'eau, la bouteille matrice. Ah, oui, euh, évidemment, ce n'est oui. pas de reprendre celle que vous avez depuis à peu près 20 ans et qui va vous lâcher le jour du concours. Voilà, c'est euh, voilà. oui. voilà. des petites choses, mais euh, qui finalement soulagent oh. quand on sait qu'on peut s'installer sur sa table, on a tout. Voilà. C'est ça, c'est ça, absolument. Euh, voilà pour la présentation ouais. hein, de ces épreuves écrites et les conseils bah, donnés par Michel, par euh, l'équipe de nos formateurs qui corrige l'épreuve, euh, qui a corrigé pour certains l'épreuve 2022 et pour beaucoup euh, qui l'ont fait pendant des années, des conseils euh, appréciés et confirmés dans les rapports de jury Jean-Paul. Hein. Tout à fait, ouais, ouais. Mmh. Alors, euh, évidemment, il euh, bah, y a possibilité euh, encore euh, de se préparer euh, avec Fort-Prof euh, pour 2023 aux épreuves euh, orales hein, avec les mises en oui, situation. Oui. La, la plupart d'entre vous qui, qui préparaient déjà le concours, vous commencez déjà à être bien prêts sur les, les épreuves écrites. Donc, on vous rappelle un petit peu nos préparations aussi pour les épreuves orales. Hein. Euh, on vous proposera, euh, alors, pour les écrits et les orons, on vous proposera des entraînements en situation. Donc, pour les écrits euh, français, maths, après d'application. Pour les oraux, des mises en situation en oral. Vous avez un rendez-vous individuel avec un professeur sur un sujet type CRPE et vous passez voilà, une épreuve de leçon français, leçon maths euh, et le deuxième oral, d'entretien de motivation, de mise en situation. Euh, on fait des mises en situation d'oral en EPS aussi pour cette partie-là de l'oral. Vraiment très complet hein, pour vous préparer, vraiment vous mettre en situation avec un jury qui va vous accueillir de manière neutre. Euh, qui va vous parler comme vous parlerez un jury et avec qui vous ferez après une petite, euh, un petit temps de régulation, un petit temps de correction qui sera très important. Et ça vous permettra aussi de, bah, de combattre un petit peu le stress de « voilà je vais me retrouver devant un jury, euh, des gens très sérieux que je ne connais pas qui vont me juger ouais. ». Et ça, c'est <rire> important de, de combattre un petit peu ça en sortant à la C'est là vous êtes dans une phase où vous êtes en formation, donc vous prenez le temps, vous… C'est dégagé de tout aspect de stress, etc. Mais à un moment donné, il faut s'y confronter et se mettre le plus possible en situation. Voilà, il y a un petit coucou à notre promo Mandela qui va bientôt okay. attaquer les entraînements en situation de concours, hein, le 19 pour les l'effort d'application, à partir ça. du 19, pardon. Et mi-janvier, hein, le 14, <rires> euh, okay maths, pour le français et le les mathématiques. Hein, donc, donc ça, c'est ça, exactement. Alors, bien sûr, si vous souhaitez préparer le concours pour 2024, euh, on est à votre disposition pour vous conseiller, pour vous proposer les meilleures solutions, que vous ayez une bonne préparation qui soit mmh. adaptée à vos contraintes, à votre disponibilité, à, à votre niveau et à votre portefeuille. C'est important. Euh, on en parlera aussi un peu plus en détail pendant l'épisode 4. Donc là, vous êtes sur l'épisode 2. Donc on a encore deux épisodes de live à venir sur, sur cette thématique. Courant janvier, on vous parlera un petit peu plus en détail de nos préparations. Et bien sûr, euh, vous nous retrouvez, on se retrouve le 10 janvier pour l'épisode 3. On vous a parlé aujourd'hui des épreuves écrites, on a donné tous nos conseils, les conseils de nos formateurs. Épisode 3, le 10 janvier, on fait pareil pour les épreuves orales. On vous présente l'oral du CRPE, les épreuves d'admission, les conseils de nos formateurs et euh, comment bien se préparer, bien se confronter et bien s'entraîner pour ces épreuves-là. Et je pense qu'on en a fini pour, euh, pour ce live. Hein. Je vous rappelle que euh, la présentation qu'on vient de faire est téléchargeable vous pouvez l'avoir, il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous mets sur le chat je vous rappelle également que si vous, êtes, si vous avez pris le live en cours de route il sera disponible demain sur Youtube normalement, euh, donc vous pourrez avoir le replay euh, et la présentation si vous le souhaitez sans aucun problème on a essayé de répondre à euh, quelques questions, mais évidemment, vous savez que vous pouvez euh, nous contacter, euh, soit euh, contacter nos, nos conseillers s'il y a des points particuliers par rapport à ces préparations, contacter vos responsables de formation et pour ceux qui sont évidemment chez nous, connaissent, qui connaissent Jean-Paul et Yves, euh, peuvent les solliciter, euh, de même que les formateurs qui sont, euh, sont très à l'écoute aussi euh, bah, des interrogations que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas. Euh... Oui, d'ailleurs, eu... moi j'ai eu une stagiaire au téléphone euh, cet après-midi qui se sentait pas légitime à contacter ses professeurs parce que selon elle, elle n'a pas le niveau. Il faut... Vos professeurs okay. sont là pour ça, pour vous accompagner, oh bah oui, alors... pour vous faire réussir ne faut pas voilà. hésiter. Pour hein. voilà. eux, y... vous n'êtes pas des, des petits élèves qui apprenaient, vous êtes des futurs collègues. Donc, ils sont là Bien pour sûr. vous mettre au niveau des futurs collègues. C'est ça, c'est ça. Absolument. Et ils ont l'habitude d'intervenir depuis de nombreuses années dans l'accompagnement des, oui. des adultes, des professeurs des écoles débutants. Donc, euh, mmh. voilà, c'est vraiment euh, un choix que d'accompagner. N'hésitez pas à les, à les mobiliser. Ils auront des conseils extrêmement euh, précieux à vous donner, sans aucun doute. Voilà, je vous remercie. Michel, oui. merci pour merci tous ces Michel. conseils. Et puis, euh, écoutez, si. je suis sûre que certains vont vous réécouter ré <rire> sur la chaîne YouTube et, euh, et, et sur, sur Facebook, surtout. En tout cas, bon courage à tout le monde et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Oui, voilà. tout à fait. On va se donner les moyens, mais on va y arriver. Vous allez y arriver. Très bien, merci voilà, beaucoup. C'est un service de la fin pour arrêter la diffusion. Au revoir à tout le monde. Au revoir. À, merci à bientôt. À